Qu'est-ce que le calendrier C'est un système de repérage des dates en fonction du temps. En fait, ce système a été inventé par les hommes pour diviser, organiser le temps sur de longues durées. Donc, l'observation de phénomènes périodiques dans le milieu où ils avaient l'habitude d'évoluer, eh par exemple, le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle lunaire, ces phénomènes ont servi de première référence pour organiser la vie euh, sociale, agricole et religieuse des sociétés. Alors le mot « calendrier eh » provient tout simplement du latin « calendarium » qui veut dire « livre de contes » qui lui-même dérive de « calendé calendes qui, qui signifie « qui sont appelés du verbe calare »« appelé. Nous verrons un petit peu plus tard pourquoi, pourquoi cette signification. La calende, les calendes commencent au début de la nouvelle lune. Ça c'est le principe que nous retrouvons dans beaucoup de calendriers lunaires ou solilunaires. Chez les Romains, Puisque c'est notre civilisation d'origine, il y avait les Calandes, qui étaient le début de la nouvelle lune. Il y avait les Nonnes, qui débutaient en fait entre le cinquième et septième jour du mois. Puis les Ides, qui démarrent le jour de la pleine lune, c'est-à-dire entre le 13e et 15e jour du mois. En fait, tous les calendriers historiques, et il y en a à peu près une cinquantaine différents, euh, une vingtaine ne sont plus en activité, ne sont plus utilisés, mais des autres, oui, encore, dans les différents peuples de la Terre. Les calendriers historiques, en fait, sont basés sur des unités naturelles de durée, qui sont définis par des phénomènes astronomiques observables. C'est ce qui donne, en fait, euh, la rigueur au calendrier. Alors, le jour et l'alternance du jour et de la nuit, dont toutes les civilisations, a été, ou semble avoir été, l'unité fondamentale du repérage de l'écoulement de l'année. Alors, ce point-là, nous le reprendrons. Car nous verrons que Dieu a fait une alliance avec le jour et la nuit. Donc cette alternance du jour et de la nuit est due à la rotation de la Terre. Et bien sûr, bien, le changement de jour n'est pas simultané d'un point à l'autre du globe terrestre. Nous savons bien sûr que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il commence le jour, la journée, euh, beaucoup plus tôt que nous normal ils ne sont pas dans le même euh, le même euh, fuseau horaire alors le repère passage d'un jour à l'autre ça est, est aussi une notion arbitraire qui va différer en fait selon les civilisations par exemple eh ben, la journée peut être mesurée de midi à minuit pardon de midi à midi ou bien de minuit à minuit comme dans le calendrier romain par exemple ou bien à partir du coucher du soleil comme dans les calendriers hébreux, musulmans, chinois, ou bien encore à partir du lever du soleil, comme on fait les Chaldéens, les Égyptiens, les Perses et les Syriens. Donc par convention, le jour c'est la plus petite unité du calendrier. Alors le calendrier bien sûr est, est directement lié aux lunaisons. Les phases de la Lune, ce qu'on appelle les phases de la Lune, c'est-à-dire les différentes euh, facettes de la Lune, sont un moyen très commode de mesure du temps. Tout le monde peut regarder la Lune. Donc, on utilisait les lunaisons euh, pour compter les temps supérieurs à quelques jours. Par exemple, une lunaison. et eh bien, on savait qu'une lunaison, c'est à peu près 28 jours. Le cycle lunaire n'est pas régulier. Il peut varier entre 29 jours, 6 heures, et 29 jours, 20 heures. Mais disons que les différentes phases de la Lune présentent au moins l'avantage de savoir à quel moment du cycle lunaire on en est par la simple observation des croissants de Lune. Donc le temps d'une lunaison, on peut, on peut le, le calculer, on peut le mesurer entre deux pleines Lunes, euh, plutôt qu'entre deux nouvelles lunes en général, autrefois, c'était entre deux pleines lunes euh, la pleine lune, c'est-à-dire la lune est entièrement visible elle est ronde, elle se lève à l'est, elle se couche à l'ouest elle est pleine, on dit dans notre langage, elle est pleine alors, euh, les lunaisons, bien sûr sont des moyens de compter le temps plus, euh, plus important qu'un jour. Il y a aussi les, les, saisons, hein, les saisons, les cycles des saisons qui sont là basés sur le soleil et non plus sur la lune. Et nous voyons que Dieu l'a bien spécifié, le quatrième jour de la création. Alors en général, les, les fluctuations des saisons se retentissent, ont un retentissement euh, sur la Terre. Si on prend par exemple le calendrier égyptien, qui est le premier calendrier basé sur l'année solaire, et eh bien ce calendrier était axé sur les fluctuations du Nil, euh, mais il faisait appel aussi à l'astronomie. C'est-à-dire que la montée des eaux du Nil intervenait peu de temps après... Euh, le lever d'une étoile sautisse dans le ciel égyptien. Donc il y a beaucoup de façons de repérer le temps euh, et de repérer les saisons. Dans la plupart des calendriers, il y a quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Dans la Bible, il n'est parlé que de deux saisons. C'est-à-dire l'été et l'hiver. Alors, il y a aussi des points particuliers euh, dans les calendriers. Eh bien, ce sont les, les équinoxes, c'est-à-dire où le jour, la date, ou le jour, la lumière du jour et la lumière de la nuit sont équivalentes. On a euh, un équinoxe au printemps qui, en général, marque dans la majorité des calendriers le début de l'année, et un équinoxe, ou une équinoxe, au, euh, à l'automne. <rire> Tandis que la moitié des saisons, c'est ce qu'on appelle les solstices. et eh bien, les solstices, il y en a un en hiver, et un en été. Un en hiver, et un en été. Alors, euh, en fait, ces unités de mesure du temps sont souvent mélangées, se, se complètent les unes les autres. La plupart des calendriers sont lunaires ou solaires selon qu'ils privilégient le mois basé sur les cycles de la Lune ou l'année basée sur les saisons, c'est-à-dire la période de révolution autour du Soleil. Alors, un calendrier lunaire ne tient pas du tout compte, évidemment, de l'année solaire, mais elle se cale sur les phases de la Lune. Et le calendrier lunisolaire va tenir compte à la fois du cycle de la Lune, hein, la Lune tourne autour de la Terre, et le cycle du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil. Voyez comment ça devient complexe. Donc il va falloir adapter en fait, euh, euh, adapter, euh, ben oui, les, les, adapter les chiffres en quelque sorte, puisque l'année solaire, environ 364 jours, et l'année lunaire, 354 jours environ. Il y a donc au moins une différence de 10 à 11 jours entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Alors, euh, par exemple, si on regarde euh, les, les Hébreux qui euh, ont un calendrier au départ ordonné par Dieu dans le livre de l'Exode, nous retrouvons cela au chapitre 12, Eh bien les Hébreux se sont aussi adaptés. Pour le calendrier hébreu, la Bible indique que Pessah, c'est-à-dire Pâques, doit avoir lieu quand l'orge est bon à couper. Ça, c'était ce qui était visible sur la Terre. En fait, aux environs de 432 avant Jésus-Christ, il y a un astronome grec qui s'appelait Méton, qui va faire cette observation qu'au bout de 19 ans, les mêmes dates de l'année tropique, c'est-à-dire de l'année solaire, les mêmes dates de l'année tropique se retrouvent euh, tous les 19 ans, avec les mêmes phases de la Lune, c'est-à-dire que la Lune et le Soleil se retrouve dans les mêmes phases, tous les 19 ans. Un autre astronome, Chaldéen, qui dit nous, fit la même observation en moins 380. Et euh, cela permet de prédire les éclipses. Donc, il a été déterminé, en fait, des cycles de 19 années, vous vous souvenez Tous les 19 années, euh, on, va, on va prendre une expression amusante, le soleil et la lune se rencontrent. Tous les 19 années, les phases sont les mêmes. Mais dans ces années, il y a euh, des différences au niveau des lunaisons. Alors, dans ces 19 années, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette année, au cours de ces 19 années, il y a 7 années qui sont des années de 13 mois, c'est-à-dire de 13 lunaisons. Euh, pour comprendre cela, en fait, euh, dans la Bible, puisque la fête de Pâques, devait être, devait avoir lieu quand l'orge est bon à couper, on s'aperçoit que certaines années, l'orge est très en retard, et met un mois de plus. Et les Hébreux ajoutent un second mois, qu'on appelle le second Adar qui va permettre que l'orge ait le temps en fait, de germer. Alors, bien sûr, c'est une harmonisation qui reste assez imparfaite, mais c'est comme ça qu'ils avaient trouvé la solution. Alors, dans, dans le cycle de 19 années où le Soleil et la Lune se rencontrent, mis entre guillemets, nous avons l'année 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19, qui sont des années de 13 mois lunaires. Le calendrier solaire, maintenant, dont je n'ai pas encore parlé, euh, bah par exemple, notre calendrier grégorien est un calendrier solaire. Et les mois ne sont pas synchronisés sur la révolution lunaire. Vous savez que nous avons des mois de 30 jours, des mois de 31 jours, ou même des mois de 28 jours, ou 29 jours. 29 un mois de 28 ou 29 jours, c'est le mois de février. Donc, en fait, les, les jours, le nombre de jours dans un mois s'est fixé de façon très arbitraire. Pour arriver à, au plus proche de l'année tropique, c'est-à-dire l'année solaire, c'est-à-dire 365 jours, et vous allez rire, 242 201 en plus. 365... Virgule 242-201 jours. Le calendrier grégorien en fait a été hum, l'aboutissement, on va dire, des efforts successifs que l'humanité a faits pour synchroniser l'année avec le cycle de la Terre autour du Soleil. Le calendrier grégorien est utilisé maintenant, à notre époque, dans le monde entier, un petit peu comme l'anglais est utilisé dans les affaires, et bien le calendrier grégorien aussi. Est-ce à dire qu'il soit juste Non, certainement pas. Est-ce à dire qu'il soit biblique Non plus. Et nous allons voir cela plus en détail dans un moment.